Les amis, on continue pour les comparatifs avec la Galaxy Watch 4. Aujourd'hui, on va comparer la Galaxy Watch 4 normale, pas la classique comme hier, avec son ancêtre, on peut dire, la Galaxy Active 2, qui se trouve ici. Les deux sont côte à côte. Il y a un petit air de ressemblance. On va voir dans cette vidéo toutes les différences, pourquoi il faudrait en choisir une plutôt que l'autre. On va être assez proche du comparatif d'hier entre la Galaxy Watch 4 classique et la Galaxy Watch 3, mais on est sur un autre style. C'est parti Commençons bien entendu ce comparatif en parlant du prix, la différence de prix. La Galaxy Watch 4, dernière du nom que je vous ai présenté et que je vais vous présenter lors d'un test archi complet ce week-end, dimanche 11h. J'espère réussir à finir le montage pour dimanche 11h, mais souvenez-vous, de cette date, le test va être vraiment phénoménal. Cette Galaxy Watch 4 débute avec un prix à 269 euros. 269 euros, c'est pour le petit format, parce qu'elle existe en deux tailles, deux formats. Un format 40 mm un format 44 mm 269 euros c'est le format 40 mm en bluetooth si vous voulez avoir l'option 4g en plus sur la montre il faudra mettre 50 euros de plus que ce soit sur le petit modèle ou le grand modèle par rapport aux versions bluetooth la version 44 mm comme j'ai coûte 299 euros du coup 50 euros de plus pour la version 4g 44 mm ce qui fera ce qui fera 349 euros on est quand même sur une montre avec un prix très attractif par rapport à à ce qu'on a vu chez Huawei avec la dernière Huawei Watch 3, ce qui m'a un petit peu déçu. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo un peu peut-être en fin d'année voir s'il y a eu des améliorations, mais c'est vraiment à prix de 269 euros assez attractif. La Galaxy Active 2 qui est sortie déjà pff, il y a plusieurs années, elle se trouve de moins en moins cher. On va pouvoir la trouver entre 150 et 200 euros en neuf. Elle existe aussi en deux formats, 40 mm et 44 mm. Oui, on a gardé vraiment le même état d'esprit de format. Un format 40 mm qui va permettre aux poignets les plus fins de s'équiper. Et un format 44 mm qui, voilà, est assez sympa. Bon, on va voir qu'il y a une petite différence aussi dans la taille de l'écran. Mais ça, on va en parler juste après. C'était la différence de prix. Grosso modo, la Galaxy Active 2, vous pouvez la trouver à deux fois moins cher que la Galaxy Watch 4. Alors, vaut-il mieux mettre un petit budget, comme ça, rester sur du 160, 180 euros. Ou casser un petit peu plus la tirelire pour avoir la Watch 4. Continuons. Regardons maintenant plus précisément la différence au niveau du design côte à côte elles se ressemblent un petit peu on va pas se mentir On arrivera à les distinguer sous différentes formes Je vais vous dire comment mais on a le même état d'esprit La couleur du bracelet n'est pas exactement la même mais vraiment ça se voit que c'est de la même famille Au niveau des tailles on a deux cadrans de 44 mm Pour la Watch 4 les dimensions sont de 44,4 au niveau du diamètre et de 9,8 mm d'épaisseur L'Active 2 elle mesure pile poil 44 de diamètre et 10,9 d'épaisseur. Elle sera donc un peu plus épaisse. Puis au niveau du poids, là la Galaxy Watch 4 est plus légère. 30 grammes VS 42 grammes. Ça, c'est les dimensions. Maintenant, lorsqu'on va regarder l'écran, plus précisément, on va voir quand même une différence. C'est la première grosse différence. Car oui, sur les deux montres, on est sur un écran de 1,4 pouces. Super AMOLED. Sauf que sur la Galaxy Watch 4, il a été monté. Au niveau de la résolution, on aura une résolution de 450 par 450 pixels. Alors que sur l'Active 2, on sera sur du 360 par 360 pixels. C'est une petite amélioration notable, mais qui fait quand même une petite différence dans la résolution et dans la navigation. Lorsqu'on les met côte à côte, on voit quand même que l'affichage de la Galaxy Watch 4 est plus beau. Ensuite, au niveau des matériaux, on sera sur la même chose. On n'a pas le même boîtier, c'est pas le même aspect, mais on sera sur de l'aluminium sur les deux montres. En parlant de l'aspect... On va voir une première grosse différence au niveau des boutons Oui sur l'Active 2 on avait un bouton un petit peu ovale et un bouton rond comme ça un petit peu à l'ancienne Maintenant on aura deux boutons qui seront un petit peu plus surélevés et qui seront ovales rectangulaires Ces deux boutons vont aussi cacher le nouveau capteur Bioactive on va en parler juste après Côte à côte je préfère quand même le design de la Galaxy Watch 4 Elle a un design bah voilà, plus moderne que l'Active 2 à l'arrière, on retrouve un arrière similaire, c'est presque le même. Il va cacher beaucoup de technologies aussi similaires et surtout, il va être compatible sur les chargeurs Samsung. C'est-à-dire que on va pouvoir utiliser le même chargeur avec les deux montres. Pour vous dire que c'est vraiment semblable. Ensuite, pour ce qui est des bracelets, on sera sur les deux montres sur un bracelet de 20 mm. C'est-à-dire que théoriquement... On va pouvoir utiliser les bracelets de l'Active 2 sur la Watch 4. On va donc pouvoir changer ce bracelet qui sur la Watch 4 a la particularité d'épouser complètement le cadran. Vous voyez, la forme du bracelet vient vraiment épouser le cadran, alors que sur l'Active 2, celui que j'ai mis en haut, c'était complètement différent. Ce bracelet qui épouse complètement le cadran que j'avais un petit peu trouvé ma stock compact sur la Watch classique sur la Watch watchcat normale je trouve qu'il fait vraiment classe voilà pour ce qui est de la différence au niveau du design des deux montres maintenant on va parler au niveau des caractéristiques techniques Parlons maintenant caractéristiques techniques parce que c'est à l'intérieur des deux montres qu'on va voir une encore plus grosse différence. Car oui, la Galaxy Watch 4 a été un petit peu mise à jour par rapport à l'Active 2 qui a déjà 3 ans je crois, 2018. Voilà, 3 ans. Tout d'abord au niveau du processeur, on sera sur un Exynos 9110 10 sur... L'Active 2 Alors qu'on sera sur le nouveau Exynos W920 C'est un processeur qui va permettre à la fois voilà, D'utiliser le nouveau système d'exploitation Mais aussi qui va être beaucoup plus puissant Au niveau du stockage On était à 4Go de stockage sur l'Active 2 On est à 16Go sur la Galaxy Watch 4 Au niveau de la RAM 1,5Go sur la Galaxy Watch 4 Contre 1Go de RAM sur la Galaxy Active 2 Ensuite on va trouver à peu près les mêmes capteurs là. voilà, On va trouver le même cœur dans la montre, au niveau de la santé et des capteurs de santé, cardiofréquence mètre, capteur de lumière ambiante, ECG tensiomètre, capteur de VO2 max, etc. Néanmoins, on aura une grosse nouveauté sur la Galaxy Watch 4, ça va être le nouveau capteur bioactive qui va permettre de mesurer notre composition corporelle. C'est un nouveau capteur qu'on ne retrouve pas du coup sur la Galaxy Active 2, c'est un avantage, est-ce que ça sert au quotidien Je ne sais pas, mais c'est quand même sympa de l'avoir mis. Ensuite, on aura aussi une petite amélioration au niveau des capteurs de sommeil, car on va pouvoir capter le ronflement, en plus que de détecter les problèmes respiratoires grâce à la SpO2 lors du sommeil. On aura donc une petite actualisation et des capteurs en plus sur la Galaxy Watch 4. Est-ce que il y a de quoi casser trois pattes un canard Ça, c'est à vous de voir si ça vous sert. Pour finir, petit rappel ECG, tensiomètre, c'est compatible sur les deux montres que si vous avez un mobile Samsung. Voilà pour ce qui est de la fiche technique, des différentes caractéristiques techniques. Maintenant, parlons des fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, déjà. Souvenez-vous, la Galaxy Watch 4 n'est pas compatible avec un iPhone. Je sais euh, beaucoup d'entre vous, vous êtes sur Android parce que la plupart des gens qui ont un iPhone vont sur de l'Apple Watch. Mais moi j'étais un, un petit filou qui utilisait les montres Samsung avec mon iPhone depuis des années sur l'Active 2, sur la Watch 3, c'était mes montres qui ont été pendant plusieurs mois mes montres principales avec mon iPhone parce que j'aimais bien la classe circulaire qu'elles avaient alors que l'Apple Watch est toujours carré, carré, carré, même si j'aime beaucoup les Apple Watch et je vous dis pour ceux qui un iPhone, je t'aurai bien entendu les prochaines Apple Watch. Ensuite, grosse nouveauté, ça va être bien entendu le nouveau système d'exploitation Wear OS, One UI, Wear OS 3, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais c'est ce système d'exploitation qui fait que cette montre est nouvelle, sinon ce serait vraiment proche de la Galaxy Watch 3. Ce système d'exploitation va être une fusion entre du Wear OS et Tizen OS. On va dire surtout que ça va être du Wear OS avec une bonne surcouche Samsung. Oui, une bonne surcouche Samsung parce que j'ai trouvé que par rapport à d'autres Wear OS qui n'avaient pas encore une surcouche vraiment développée. Samsung a réussi à prendre le meilleur de Tizen OS, au moins le plus important de Tizen OS, pour le mettre en surcouche sur ce nouveau système d'exploitation Wear OS. Ça nous donne du coup une multitude d'applications qui vont mélanger à la fois les applications de la suite Google, on va pouvoir même aller sur le store Google pour télécharger d'autres applications, comme sur une montre Wear OS, mais on va aussi pouvoir avoir du coup des applications natives de Samsung qui vont permettre de mettre de la musique sur la montre. Oui. Ça c'est un des problèmes qu'on avait souvent Sur le Wear OS, ça va être de mettre de la musique Transférer de la musique, là ça va être possible Via l'application Samsung, bon là c'est La liste des applications qu'on va pouvoir Télécharger sur le Wear OS, mais vous allez pouvoir en gros Tirer le meilleur de Google, des services Google, avec Google Maps, Google Pay Etc, etc, lié avec Les applications Samsung Samsung Health Monitor, Samsung Media, etc, etc Vous allez pouvoir d'un côté prendre même YouTube Music Mais vous allez pouvoir aussi télécharger Spotify Comme sur le Wear OS, et là dans la nouvelle version de Spotify pour Wear OS, on va pouvoir télécharger nos playlists, ça c'est vraiment top parce que c'était possible sur Tizen OS mais pas sur les anciennes Wear OS, bref on va pouvoir avoir le meilleur des deux, ce qui est super aussi cool c'est que on nous a pas trop forcé la main au niveau des applications Google qui moi me saoulaient un petit peu comme le Google Fit etc pour suivre le sport, là on va avoir notre Samsung Health qui va nous permettre de suivre des activités et de tout avoir au niveau de l'application, on va pas avoir le consensus de d'habitude avoir une application de sport pour la surcoût. Samsung, peu importe la, la marque et la même application pour Google avec Google Fit etc là on aura principalement la santé sur Samsung, on aura même totalement la santé sur Samsung, juste le petit point c'est que pour les fervents admirateurs de Google Assistant, ce n'est pas disponible sur cette montre, vous allez devoir vous contenter de Bixby et on verra pendant le test, Bixby il n'est pas, pas ouf, mais bon, donc comparé à ça on a sur l'Active 2 un Tizen OS que je vous présente et que je vous ai présenté, que je vous représenterai toujours qui nous proposait quand même d'avoir pas mal de choses à faire il nous a permis pendant un moment même d'envoyer des sms via iphone maintenant c'est plus possible mais le tyson os va voilà, va être un système d'exploitation que j'ai beaucoup aimé qui n'a pas beaucoup évolué au fil des années je vous l'accorde et qui permet de télécharger quand même des applications assez nécessaires. je vous l'ai dit je vous le redis tensiomètre ecg il faut un mobile samsung donc pour les fonctionnalités de santé au mieux avoir un mobile samsung sur la nouvelle fonctionnalité pour mesurer la composition corporelle c'est que sur la galaxy watch 4 c'est une des nouveautés la Galaxy Watch 4 par rapport à l'Active 2 sinon sur l'Active 2 vous allez quand même retrouver à peu près toutes les autres tout le même suivi hein. via l'application Samsung Health vous allez pouvoir suivre bah voilà votre sommeil, suivre votre rythme cardiaque suivre votre stress, suivre votre nombre de pas, votre activité quotidienne le sport donc on va avoir quand même des fonctionnalités assez similaires les grosses différences ça va être vraiment le système d'exploitation qui va vous permettre d'avoir la suite Google en plus et les nouvelles fonctionnalités de santé. À part ça on est sur des montres que je pense une personne comme moi, utilisera de la même manière. Parlons maintenant rapidement de l'autonomie, et je vous dirai laquelle choisir. Qu'en est-il maintenant de l'autonomie Ça va être assez rapide. Je vais vous sortir une vidéo complète sur mes tests d'autonomie sur la Galaxy Watch 4. Elle va sortir sûrement demain ou après-demain. Je ne sais pas, mais ça arrive. L'autonomie de la Watch 4 est ce que j'appelle une autonomie catastrophique Wear OS. C'est-à-dire que en activant tout, j'ai fait le test, mais vous verrez dans la vidéo, en activant tout, c'est-à-dire NFC, Wi-Fi, Always On, les choses comme ça, sans rien faire de la montre, sans la mettre en mode nuit, ça m'a duré 19 heures, c'est-à-dire moins d'une journée. Alors, imaginez que j'avais écouté de la musique. Imaginez que j'étais allé courir deux heures. Je pense que la batterie va fondre. En gros, on aura une autonomie entre 15 heures et un jour et demi pour moi. Ça va être... Je vais essayer de trouver quelques astuces. ou Il bah, y a des astuces si vous désactivez pas mal de trucs pour aller jusqu'aux deux jours. Mais les deux jours en utilisation smart, ça va être compliqué. Alors que sur l'Active 2, on était plutôt sur du deux jours, deux, trois jours en fonction de votre utilisation. Mais on avait à peu près le double d'autonomie sur la Galaxy Active 2. Ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Alors maintenant, laquelle choisir laquelle choisir, ça va être toujours compliqué à choisir, parce que là on a une grosse différence de budget déjà, on a une montre qui coûte deux fois plus cher, avec pas mal de fonctionnalités en plus, notamment au niveau du système d'exploitation, et on a à côté du coup une montre deux fois moins chère, qui est un système d'exploitation qui sera juste maintenu pendant trois ans, après ce sera un petit peu à la wall again alors est-ce que une active 2 c'est intéressant à prendre pour trois ans Moi je pense que l'active 2 est quand même intéressant, si vous n'avez pas le budget d'aller chercher la Watch 4, de prendre l'active 2 pour même trois ans, parce que dans trois ans elle l'aura presque 5 ans, elle, même voire 6 ans donc elle commencera à dater mais elle a de quoi faire encore elle a de quoi tenir, l'année dernière je vous disais que pour moi c'était une des meilleurs rapports qualité prix et pour moi ça va le rester tant que celle là bah, sera à 300 euros c'est sûr que celle-ci sera intéressante aux alentours de 160 euros pour ceux qui n'ont pas un budget au dessus de 200 euros c'est toujours bien d'aller chercher l'Active 2, néanmoins néanmoins, néanmoins je vous avoue que moi sur le bras je préfère quand même la Watch 4 la Watch 4 normale car je la trouve plus belle plus sympa et surtout elle va avoir un plus grand avenir avec le nouveau Wear OS qui maintenant permet que je vous le disais de télécharger des musiques sur Spotify le problème ça va être l'autonomie donc si vous avez le budget je vous conseille quand même d'aller sur la nouvelle la watch 4 mais si vous vous demandez voilà ça va être une de mes premières montres connectées pas forcément envie de la charger tout le temps et j'ai pas un gros budget je vous incite encore à aller sur l'active 2 qui est un bon compromis et une bonne première montre connectée smart voilà les amis j'ai J'espère que vous avez apprécié ce petit comparatif. Vous savez tout maintenant. En attendant la prochaine vidéo, ça va être sûrement Autonomie demain. Ou alors, alors vous allez voir, il y aura une vidéo tous les jours cette semaine. En attendant du coup, demain, vive à fond, vive à High Tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.